Bonjour, je m'appelle Lucie. Je vais vous présenter la nouvelle médaille Scooby pour vos animaux de compagnie qui vous permet de retrouver plus facilement votre animal quand il est perdu, de gérer son dossier médical, de donner à votre animal une véritable dimension sociale et veuillez noter qu'aucune application n'est nécessaire pour que Scooby fonctionne. Une des faces de la médaille notifie la personne éventuellement recueillant votre animal sur comment retrouver le propriétaire. L'autre face office un code QR et un nombre à 8 chiffres. Pour s'enregistrer, il faut aller sur scooby.com. On peut choisir sa langue en sélectionnant un des drapeaux en haut de la fenêtre. Ensuite, sur « Mon profil », veuillez noter que l'on peut aussi changer de langue à ce niveau-là. Cliquez ensuite sur « Enregistrer maintenant ». Je remplis les données relatives à mon compte, telles que mon nom, adresse, téléphone, etc. Mon numéro de mobile sera celui utilisé par Scooby pour vous appeler si votre animal a été retrouvé via la médaille. J'accepte les conditions et je certifie que je ne suis pas un robot. Et je termine l'inscription. Sur mon tableau de bord, comme dans tout autre réseau social, je pourrais partager mes expériences avec mes amis de la communauté Scooby que j'aurais sélectionnée. Si je vais sur mon compte, je peux spécifier que je suis hors du domicile et je peux télécharger une photo de moi. Le mot de passe peut être changé à tout moment. On verra ceci dans un moment, mais les animaux que vous aurez enregistrés apparaîtront dans cette section. Vous pouvez autoriser d'autres membres Scooby à vous contacter ou garder vos données privées, sauf pour le numéro de mobile si vous notifiez que votre animal s'est perdu. En revenant sur mon tableau de bord, je peux maintenant créer un profil pour mon animal. Je tape les 8 chiffres inscrits sur la médaille qui sera attribuée à mon animal et je clique sur « Activer une médaille ». Je remplis le profil de mon animal, son nom, ma chienne s'appelle Coco, une bouledogue française, qui adore les sucreries, qui n'aime pas le poisson et adore se balader dans la campagne genoise en Suisse où nous habitons. La fonctionnalité « perdue me permet d'envoyer un message à tous les membres de Scooby un message sera également envoyé automatiquement sur la page Facebook de Scooby. Je peux par ailleurs imprimer un flyer et l'afficher dans les alentours. Dans la section des photos, je peux rajouter jusqu'à 12 images de chacun de mes animaux, mais il ne faut pas oublier de les télécharger. La section « Autres » permet d'entrer son numéro de passeport si disponible et ses détails d'assurance. Je peux saisir toutes les informations de santé de mon animal, telles que ses rendez-vous, vaccinations, allergies, médicaments, et l'agenda peut être synchronisé avec mon calendrier Google. Dans la section « Amis », je peux gérer ma liste d'amis, accepter, bloquer ou enlever des amis comme dans tout autre réseau social. Je peux envoyer des messages à d'autres membres Scooby qui ont accepté d'être dans mon cercle d'amis, mais aussi partager des photos ensemble. Dans la section « Carte », je peux chercher des membres en fonction d'un lieu. Ou me promener sur la carte pour voir d'autres membres Scooby, ceux qui ont permis le partage de leurs information bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand vous perdez trace de votre animal Il suffira simplement à la personne qui trouvera votre animal de suivre une des trois options indiquées sur la métaille pour vous contacter. Il y a le code QR. Si la personne a un lecteur de QR sur son smartphone, il lui faut simplement scanner le code et la page Scooby apparaîtra avec la possibilité de vous appeler. Une autre option serait pour la personne d'aller sur scooby.com depuis son smartphone ou son ordinateur et de taper le code de 8 chiffres indiqué sur la médaille afin de vous appeler directement. Finalement, la plupart des téléphones possèdent la fonction NFC, comme mon HTC par exemple. Si vous allumez cette fonction, la personne a juste besoin d'approcher la médaille de son téléphone pour vous appeler directement. Je peux maintenant attacher ma médaille Scooby sur le collier à coco. Pas besoin de lecteurs de puce, seulement accessible aux vétérinaires ou à la police. Coco est en plus grande sécurité dorénavant. La prochaine évolution sera de géolocaliser très précisément vos animaux de compagnie avec le traceur GPS Scooby qui sortira très prochainement.